Wow, 32. Ce run là je le rate pas. Yes oh Nouveau vélo déverrouillé. Yeah, yeah, yeah <rire> Ah ouais, il m'a mis la misère le gars. Oh, c'est magnifique ça. En bac, je suis en bac, je suis en bac. Salut les gars, bienvenue sur Shred 2, le nouveau jeu de VTT en partenariat avec Sam Pilgrim, le pilote de VTT Freestyle. On a plusieurs vélos qui sont disponibles. Le vélo de Sam, le jaune fluo, mais on peut choisir bien sûr plein d'autres, changer les couleurs. Tech, pas mal celui-là, j'aime bien les reflets. Je vais reprendre le vélo de Sam puisque c'est le jeu quand même de Sam Pilgrim. On ne pourra pas personnaliser le joueur par contre, ça restera Sam. On peut aussi choisir son enduro. Pareil, bon là, c'est juste les couleurs qui vont changer. On va se mettre également celui de Sam. Donc là, on a personnalisé nos deux vélos. Puisque dans ce mode, il y a soit du dirt, soit du VTT de descente. On va aller sur les premiers. Alors, pédaler, pomper, je lâche. Voilà, très simple. Ok, ça s'est fait, ça s'est terminé. Niveau suivant, je pompe, je lâche. Là, on est en mode cum track. Je pompe, je lâche. Là, ça permet de prendre du speed. Le petit saut. Ok, c'est terminé. Allez, on va aller très vite. Je vais aller au niveau suivant. On va commencer à envoyer un peu du tricks. Là, sur le pump track. Un peu de street, tiens. Mountain Car Park. Allez, qu'est-ce qu'il donne en bunny-up Ok. Bunny-up, petite figure. Ah, j'ai tenté le tel whip. Yeah. Ok, alors je pédale. Bunny. Saut. Je pompe. Bunny, par-dessus la barre. Vas-y, je récepte sur Manuel. Yes Easy Niveau suivant, ah on arrive dans la forêt là. J'aimerais bien après avoir un mode en VTT pour vous montrer. Magnole, ok. Ah, on est sur une section Magnole, donc Magnole c'est simple. Assez facile à tenir en vrai, là je touche à rien. Hop, je le remets un petit peu en arrière. Hop là Facile. Qu'est-ce qu'il faut apprendre là Du coup, on a pas mal de modes On fait ici, je lâche. Saut, so, Magnole. Ok, j'ai oublié de sauter. Saut, so, Magnole. Ouah, je tire de là. Je passe Magnole, je saute. Wouh Là, il est en mode street trial là. BMX, yes. Niveau suivant. Ah, voilà, on arrive sur du VTT de descente là. Alors, on va pouvoir envoyer des petits tricks pour commencer. Hop, saut. -so. Vas-y, petit 3-6. Wouhou. Ouh, -oh. Ouh j'arrive Red. Oh, yes. C'est tout. Fallait faire un backflip du coup. Attends, je recommence. Je vais envoyer mon plus gros tricks là. Et là, j'envoie du gros tricks. Ah, je me suis pas emballé là, je vais le repenter à 3-6 derrière. Saut 3-6 Youhou Voilà, bon, je suis allé tranquille, hein. j'aurais pu continuer encore un petit saut. Moyen, 2900 points. Oh, il y en a, ils envoyé un 25 000 points. Waouh, je sais pas comment c'est possible, mais belle perte. Alors, il me faut 10 étoiles pour aller là, là. Pas assez d'étoiles encore. Je vais aller faire les niveaux que j'ai pas fait tout à l'heure. Là, j'ai pas d'étoiles. Ici, j'en ai eu qu'une. Il faut faire un 3-6 dans la grotte, 3-6 suicide, tiens une figure au dernier saut et faire un manual sur l'affleurement rocher. Ok. Allez, on va marquer des étoiles. Je suis dans une grotte là, c'est la nuit. Yo, un petit bac là pour sortir de ça Non, nul. Youuuu, double bac, allez. Ouh là, un peu court là, mec. Pédale, pédale, pédale, pédale, pédale, vas-y pour qu'on sorte d'ici. Un peu court. Ok, on recommence. Ok, je vais juste prendre du speed là un petit bac là. J'arrive à garder du speed apparemment. Petit front, je replaque. Ouh. Ici c'est le manual de la Florent. Ok, parfait ça. Tu tricks ou qu'est-ce que j'ai fait là Je crois que c'est ça le saut de la grotte. Ouais, ça doit être là qu'il doit falloir. Ah oh, mais j'ai fait n'importe quoi. J'ai appuyé sur une mauvaise touche. J'ai appuyé sur recommencer. Le jump. J'espère que j'irai assez vite. Ouais, c'est bon. Ici. Ici je crois que c'est là qu'il fallait envoyer un petit truc, une figure sur le saut de la grotte je pense. Non Ici je sais pas ce qu'il fallait envoyer, je me souviens plus. Wow. Alors j'ai terminé le niveau, deux étoiles, fais un manual, ça c'est bon. Il me manquait un 3-6 suicide. Comment on fait un 3-6 suicide Suicide c'est. Ok à gauche, bouton de gauche. Suicide c'est ça. Yes, ok c'est bon. À mon avis c'est celui-là le 3-6. Voilà. Et 3-6 suicide ici je crois. Non, je fais Superman. Non. Ah, j'ai fait le 3-6 de la grotte et j'ai raté mon 3-6 suicide. Ok, on va y arriver. Je vais juste passer là. Encore un. Ici, c'est le 3-6. Allez, on l'a bien. Et ici, 3-6 suicide. Oh wow. Il s'est éclaté derrière. Allez, on a 4 étoiles sur 5. Bon, c'est déjà pas mal. On va changer de niveau. Allez, on va aller marquer des étoiles en plus. Qu'est-ce qu'il faut faire ici Hop. Je pense. Faire un manuel sur la première passerelle. Faire une figure au dessous en bois. Marquer plus de 5500 points. Et faire une figure pendant un front flip. Ok, alors, le manuel première passerelle. Pof. Tiens l'arrière. Hop. Hop. Petit back ici pour marquer des points. Petit 3-6. Front 3-6. Petit back ici avec un. Ah ouais, j'avais pas vu la passerelle. Oh, je ne l'avais pas vu celle-là. Magnol passerelle, front flip. Oh si j'arrive, c'est magnifique. Ça en plus en vrai, quelqu'un l'a déjà fait. Et là, front. Oh non Magnol, front. Ah ouais, non, il manque un peu. Ah j'aurais dû faire un bunny, je suis con. Hop, là, là, je fais bunny et front. Oh magnifique Bon, après, je sais pas ce que tu fais. En tout cas, mon manual front, il est validé. Allez, hop, on pompe. Hop, saut, so, mannole. Yes, hop, wow. hop, wow. laps 3-6 tranquille. Non, moi je l'ai raté, c'est pas grave. Là il y a cette plateforme énorme. Là il faut prendre du speed ici. Wow. Wow. Bon, par contre là je vais pas avoir les 5500 points demandés. On va essayer de marquer des points un peu. Je sais plus ce qu'il fallait faire dans le truc. Wow. Ah j'ai déjà 6000. Oh, wow, oh, wow, nose, nose, nose oh, attends, mon avis, il faut sauter là, on va accélérer. Non <rire> J'étais à 7000 pourtant. Oh my God Allez, c'est parti, vas-y pour les 5 étoiles. Au moins, essayer de terminer ce niveau-là. Hop, le manual. je l'avais déjà. Wop Sur les plateformes en bois, une, deux, un front avec une figure. Oh. Wow. Yes ça fait déjà 4 étoiles sur 5. Rejouer, je veux mes 5 étoiles sur ce niveau-là. T'as déverrouillé une nouvelle aptitude. Ah, Ok, qu'est-ce que c'est Touche ride right bumper, faire un 180. Ride right bumper, et au fait les gars, j'ai acheté une manette. Merci pour tous vos conseils. Du coup, j'en ai trouvé une sur internet, une pas chère. Ça fait le taf, hein, honnêtement. Je l'ai chopé ça sur, euh, sur Amazon, je crois, à 15 euros. C'est une G-Lab. Ça fait le taf. Hein. Tu peux maintenant faire des fakies, rouler en arrière pour encore plus de style. So bumper de droite. Je vais essayer sur la plateforme, tiens. Bumper peux de droite. Yes Lou Ah ouais, je pourrais faire des fakis et tout comme ça. Ça va être trop stylé. Fakie. Yes Du coup, je peux faire le monde à l'envers maintenant. Yeah Yeah Yeah Wouhou Paf Je peux faire le monde à l'envers. Oh, je vais me faire plaisir en street. Ok, on va faire des figures partout. de deux. Ok. Et 2, 3, allez, allez, allez, allez, allez, Iouh la cinquième étoile, voilà, ça c'est fait. Voilà, 5 étoiles, c'est bon. Ok, on va pouvoir choisir un nouveau niveau. Ah, de la neige, on a repris le Dirt, alors qu'est-ce qu'il faut faire Ok, c'est un pump track de neige en gros. Double bac Condor. Petit 3, 6 ajouté là-dedans. Ok, je ne sais pas si c'est un best trick, ce qu'il faut faire. J'envoie du lourd. Oh là, ça passe que je viens de faire. Oh ah non, là, c'était trop gourmand. Oh J'étais à 19 000 points quand même. Alors juste, c'est quoi le but Atteindre 15 000 points, marquer 6 000 points en un seul combo, faire un 720, tenir deux figures, faire un 3-6 backflip. Ok, ça fait beaucoup de choses à faire. On va tenter les 15 000 points. Alors, hop. Yop, best là-dessus. Ou oh, alors là, je calcule plus rien ce que je fais. Ok, ça c'est fait. 720. Un tour, deux tours. Non, je suis trop court. Allez, le best tricks. Boum, bim, boum. Ouh, là, bam, ouh, bam. Ouh, le nose. Tout, je sais pas quoi. Yes. Oh, 63 000 GT. Je sais pas ce que j'ai fait. Oh, 32. Ce run-là, je le rate pas. Yes. Oh. Ça passe, ça passe, ça passe. Ça passe pas Oh je suis en fait je suis en faquis Je suis en faquis les gars Je fais quoi Oh ça valait rien ça Ça passe pas Première bosse les 15 000, deuxième le 720. Là Là les 15 000 Ok Yes ça suffit Le 720 un peu court peut-être Non c'est bon Ok le saut Vas-y J'ai pas le droit de le rater Yes Oh, je fais des soins à blanc là, faut que je termine Ok Ok Yes les gars Yes ouh, ouh, ouh. Tiens deux figures, pourquoi je les ai ratées C'est pas grave, vas-y je le valide C'est bon, il est validé pour moi celui-là 4 étoiles sur 5, allez c'est bon Putain les tricks, il y en a quand même un qui a fait 3 173 000 oh, là, là. Et moi je fais combien euh, 33 000, ah ouais m'a mis la misère le gars Bon allez c'est pas grave, niveau suivant On est où là Encore sur la neige Qu'est-ce qu'il faut faire ici je sais pas, attendez, on va les voir Marquer 18 000 points Faire un nose manual sur la demi-lune Faire un manual de plus de 10 mètres sur le cap du télésiège Faire un turn down au dernier saut C'est quoi un turn down Ok, c'est en bas à gauche Faire un manual sur les deux saillis L'enrouler L'enrouler Hop Bon, là, on va pédaler un peu Faut que je termine en nose Voilà, je lui fais son petit nose, il est content Là, saut Manual Ok, je tiens, je tiens, je tiens Qui saut Ok, je m'envole Yes ici, hop, oh. on va lui faire un petit tricks, alors c'est un nose, Oh c'est magnifique ça, c'est pas ça qu'il fallait faire, c'est dommage, il me faut les 18 000 points en fait. Oh je suis en bac, je suis en bac, je suis en bac, ça compte prend un manuel ça ou pas oh, wow. oh, C'était magnifique, yes, le nose. Non, ça n'a pas été validé, Soir hier, Magnol, magnol, magnol. ok, Yop. ok, je le tiens, c'est bon, câble, là il faut que je fasse 10 mètres au moins en magnol. 7-8, c'est bon, hop, je va plus faire un trix là, la bosse à trix, il faut que je fasse 18 000 je crois, ok, ici là je vais prendre du speed, parce qu'il y a un gros saut derrière, yep. Parfait, 3 étoiles, fais un os manual sur la demi-lune. Ah oui, je l'ai raté ça. Ah oui, j'ai raté le de turn down au dernier saw. Bon, c'est pas grave. On va avancer les niveaux de toute façon. Niveau suivant. Allez, cette fois-ci, gage dans la neige. Voyons voir. Hop, saut. Ah ouais, ça part en urbain. Je monte sur le chalet. Yes. Marquer 25 000 points, rouler sur chaque toit, faire un 360 suicide en sortant du premier toit. Donc suicide, c'est à gauche. Fais un double backflip, fais un nose manual vers 360 au second toi. Ouais, oh, ça fait beaucoup là. Let's go Hop Oh. Je crois qu'il faut faire un nose. Ah, je crois qu'il fallait faire un nose tout 3 6 là. Pas grave. Peut-être ici. Yo oh, c'est lourd. Là... Ouais, oh, oh, oh, il manque de la vitesse là. Ok, il manque de la vitesse. Ok, j'ai le truc. Ici, saut. So, 3-6 suicide. Qui se transforme en 3-6 Superman. pas grave. Allez, hop. Nose. 3-6. Yes. Ici, on va se tenter un truc. Hop. Allez, là, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Voilà. Là. 3-6. Ok. Yes. Oh, je sais pas où je vais, mais j'y vais. Ok, là je pense qu'il fallait que je marque des points. Je viens de perdre pas mal de points. Oh, il y a de la puff. Nouveau vélo déverrouillé et c'est le Roost. Oh, magnifique. Bon, j'ai marqué deux points, deux étoiles. On avance, on verra. J'y retournerai plus tard. Je vais aller au niveau suivant. Mais avant, je vais aller choisir mon vélo. Je vais aller tester mon nouveau vélo quand même. Hein. Root. R. Ah, il est où, mon nouveau bike là RS, R, il devrait être là. RS. Bon, bah écoutez, je sais pas. Il me faut gagner un vélo, je sais pas où il est. Publicité mensongère. Du coup, qu'est-ce qu'il faut faire là Un whip sur la rampe en bois. Moto whip, ça doit être. Est-ce que c'est ça le whip du coup Ici, saut et là. Ça, c'est un whip. Pourquoi il me le compte pas À moins que ce soit sur celui-là, le premier whip qu'il faut faire. Le gros whip du monde. Ah ouais, fallait pas le tenir trop longtemps. Ok, yes. Yep, on fait un petit whip. Allez, cadeau. Yo, yo, ça passe. Yo, et chaud ce truc. <rire> yep, et là, je sais pas ce qu'il faut faire. Peut-être un 3-6 whip. Il parlait à un moment donné. Oh, bah j'ai validé un truc. Allez, je sais pas ce que j'ai fait, mais c'est bon. J'ai tenu un 3-6, euh, un 720 au dernier. Ok, voilà, c'était pas fait exprès, mais c'est validé. Allez, toutes les figures je les ferai plus tard, j'ai vraiment envie de vous montrer un maximum de niveau dans cette vidéo. Du coup, je passe au niveau suivant encore. Ah, j'ai repris le Dirt. Alors, le Dirt dans la neige. Yo. Oh ouais, je suis en mode Half-Pipe. Ah, du coup, c'est là où il faut jouer avec le 180. Ok, donc là, j'arrive, tac, là, je fais mon 180. Yes, ok, là, je fais mon 180. 180 et là, je peux t'ajouter une figure. Yes, 180, figure. Ah ben je l'ai raté. Hop, on prend du speed. Hop. Yes, en voilà une. Allez, on le sauve. On fait plus rien. Ouh, il croit que j'allais rater. T'emballe pas, t'emballes pas. Et là, ça termine là. Voilà. Une étoile. Ok, du coup, on vient de débloquer le monde uk l'angleterre et eh ben si ça vous a plu n'hésitez pas à me le dire comme ça et eh ben on ira découvrir encore l'angleterre les usa il y en a encore plein vous inquiétez pas les gars je j'ai pas arrêté le, le vélo dans la vraie vie juste j'ai pris un petit moment pour faire un peu de gaming du coup j'ai créé une deuxième chaîne qui s'appelle aurélien Fontenoy gaming si t'es arrivé jusqu'à la fin de la vidéo c'est que ça te plaît donc n'hésite euh, pas à les suivre c'est juste ici là là je pense que je vais le mettre par là là l'onglet tu peux aller t'abonner à cette chaîne et puis euh, du coup je continuerai un peu les séries gaming sur cette chaîne merci d'avoir regardé à plus ciao